Pour utiliser le forum qui est un lieu de partage où on peut se poser des questions et y répondre la première des choses à faire c'est de se connecter Donc on va utiliser son nom d'utilisateur et on va taper son mot de passe on remarque qu'il y a plusieurs options en dessous si on a oublié son mot de passe, si on souhaite être connecté automatiquement, si on souhaite être caché et invisible pour les autres personnes Firefox là d'ailleurs propose de retenir le mot de passe pour le site Le forum a différentes sections la première ça va être bonjour lorsque vous venez c'est toujours euh, sympathique de se présenter pour la première fois et dire qui vous êtes puis après il y a différents secteurs si on a une question sur des logiciels par exemple on va aller dans vos questions logicielles Ici quelqu'un pose une question, mais apparemment euh, c'est pas quelque chose euh, du. Voilà, c'est pas le même sujet, donc je ne vais pas aller dans, dans cette question, je vais poser une autre question. Et donc je tape le titre et je tape la question sur, euh, sur un sujet X ou Y. Et il suffit de cliquer sur envoyer. Le message a été publié, si on attend quelques secondes, on voit effectivement que le message est en ligne. Si l'on retourne d'ailleurs tout au, au début, dans les questions logicielles, on voit voilà ici le message qui apparaît bien. Si la question que je souhaite poser a déjà été posée ou il y a déjà une discussion par rapport à cela, je peux aller sur le sujet, par exemple ici une question sur les, la liste des logiciels et cliquer sur répondre je tape ma réponse pas la peine de retaper le titre, en fait il s'agit tout simplement du titre du sujet avec marqué RE le RE signifie qu'on est en train de, de répondre à, à un titre et on clique sur envoyer ainsi, ça permet de répondre voilà, de manière collaborative à des questions.